Y'appelez pas de vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les histoires bizarres des réseaux sociaux 8. Quand on a commencé cette série avec Jarod, au début, il avait vite peur que ça lasse les gens, tu vois, en mode putain, mais au bout de 2-3 épisodes, les gens, ils vont en avoir marre, non Et je lui ai dit, petit, t'inquiète, j'ai l'habitude des YouTube, si on tire pas trop sur la corde, si on en sort qu'une fois de temps en temps, en réalité, ça va toujours être le petit bonbon que les gens se mettent sous la dent. Et je trouve qu'à l'actuel, c'est cool, tu vois, y'en a une toutes les 2-3 semaines, donc je suppose que quand y'en a une qui tombe, ça vous fait plaisir, voilà, votre côté un petit peu Storytelling, un peu histoire bizarre. On chope des trucs sur les réseaux, on vient vous les raconter et ça fait toujours kiffer. Pour commencer, on va aller sur un réseau qu'on a très peu utilisé, paradoxalement, dans ces vidéos. On va aller sur Insta. Insta, le réseau des influenceurs, du flex et des gens qui complexent, d'accord C'est un réseau que j'ai du mal à beaucoup utiliser, mais je sais que c'est un réseau où il y en a beaucoup, ils sont vraiment à donf, tu vois Les hashtags, les tendances, les reels et machin. Bon, why not hein Chacun me voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. Mais on va pas parler d'Insta d'un côté négatif, Aujourd'hui, on va en parler d'un côté positif et on va parler d'un frérot qui s'appelle Mayur Fartad. Et Mayur Fartad, c'est pas n'importe qui parce que c'est un hacker. Et là, je te dis hacker directement dans ta tête, tu vas te dire oh là, putain, qu'est-ce qu'il a fait le frérot Il a fait quelque chose de positif, de négatif. Si je l'appelle frérot, c'est que notre gars, il a sauvé les fesses de pas mal d'entre vous ici au moment où vous êtes en train de m'écouter, je pense. Alors en fait, c'est un hacker, d'accord Et parmi les hackers, il y en a qui, qui aiment bien, du coup, bah, on, on se livrait à des activités négatives. D'autres à des activités plutôt positives et d'autres, ils aiment bien des failles et des bugs, d'accord Et je pense que ça fait partie des activités positives. Donc notre ami Mayur Fartad, il commence à, à checker Insta, un petit peu voir, tu vois, dans le code, euh, sur les pages, s'il y a peut-être des, des, des, quelque chose à gratter, tu vois, une petite faille, un petit truc. Et notre ami, il trouve assez rapidement quelque chose, quelque chose qui aurait pu bouleverser l'expérience Instagram de pas mal des utilisateurs. En fait, il a trouvé une faille sur Insta, il y a deux types de comptes. On dirait un peu de casse les profs. Hein. Oh, il y a plusieurs types de profs. <rire> sur Insta, il y a plusieurs types de comptes, les comptes publics, où tout le monde peut avoir accès à ce que tu postes, story, photos, reels et compagnie et les comptes privés où là le mec doit s'abonner et du coup bah tu dois l'accepter pour qu'il puisse regarder son contenu. En fait Mayour il avait trouvé une faille qui faisait que bah <rire> il pouvait avoir accès à tous les comptes privés sans aucun problème, sans aucune limite. Il pouvait voir les stories, les publications, les reels des stories privés, enfin des comptes privés comme si c'était des comptes publics d'accord Et là quand je dis ça je pense que ça a pu donner euh, certaines sueurs froides à, à des mecs parce que le compte privé par essence s'il est privé c'est que t'as pas trop envie qu'on regarde ce que tu postes dessus, que que ce soit pour le côté en mode, bah ah, tiens, j'ai pas envie que tout le monde puisse checker. Ou alors certains sur des comptes privés, ça donne peut-être à des pratiques. Pas ouf. Bon, il y a quand même le règlement d'Insta. Mais bon, je me doute bien que certains, ils profitent bien du fait que hein, tout le monde n'y a pas accès. Ce qui se passe sur le compte privé reste sur le compte privé. Donc notre gars Mayour, il trouve ça. Ce qui est quand même un bug assez gros, assez big du coup. Et au lieu de l'exploiter, au lieu de le vendre, au lieu d'en faire des conneries, qu'est-ce qu'il va faire Il va prévenir Insta. Il prévient Facebook, hein, Facebook euh, qui avait acheté Insta. Le 16 avril 2021. Et deux mois plus tard, le bug est réglé. D'accord Déjà deux mois pour régler le bug. Je ne m'y connais pas du tout en code, mais je suppose que c'était suffisamment chiant. D'accord Pour que ça prenne autant de temps. Et notre ami Mayour, il a entre guillemets bien fait. Il a reçu pour avoir déclaré ce bug 30 000 balles de la part d'Insta, euh, de Facebook plus précisément. Et en fait, j'ai euh, appris et je le savais déjà un petit peu, mais je savais pas que ça, ça, ça, ça se faisait de cette manière. Mais il y a des sites, d'accord, qui euh, utilisent un système de bug bounty. C'est-à-dire que si tu euh, vas, les euh, vas leur dire, si tu vas les prévenir qu'il y a un bug, une faille sur le, sur le site, et bah du coup, ils ont des récompenses prévues pour ça. Et Facebook avait des récompenses prévues pour ça. Et pour un tel bug, eh ben, notre ami Mayour a touché plus de 30 000 balles. Ce qui est quand même une somme sympathique. Hein. C'est, euh, oh, je sais pas, un an de salaire à 2500 euros par mois. Propre, en réalité. Franchement, c'est plutôt propre. Enjoy, c'est bien. Et moi, maintenant, je m'étais posé une question. Ça, c'est pour vous donner encore plus de sueur froide. Imaginez si dans le bug, il y avait également la possibilité d'accéder aux messages privés. Imaginez si c'était parti public, si on pouvait avoir accès à vos, à vos messages privés Instagram. Je pense qu'il y en a beaucoup ici. Le niveau de sueur froide, il aurait monté, euh... hein Parce que vos messages privés, là, je suis sûr qu'il y en a deux trois là. C'est pas toujours tout rose, N'est-ce hein, pas Il y a des trucs sombres qui ont dû s'organiser. Des petits fleurs, des petits trucs. C'est mieux quand ça reste entre quatre yeux, n'est-ce pas Bon, on espère que si un jour il y a une faille, ils aient tous euh, le côté sympa de notre ami Mayour, n'est-ce pas Deuxième histoire, et je vais vous parler d'une histoire qui est connue en réalité, connue si t'as vraiment squatté Twitch dans les années euh, 2013, 14, 15. Mais je me suis rendu compte que il y en a pas tant que ça non plus qui la connaissaient. Donc si vous la connaissez, bon bah désolé, mais je veux quand même vous la raconter. Et si vous la connaissez pas, bah, vous risquez de péter votre tête parce que franchement, c'était une dinguerie à l'époque ça s'est passé. Je vous parlais parler de Phantom Lord, d'accord Là, si vous êtes un quand CS, ça vous dit déjà quelque chose. Phantom Lord, c'était un des plus gros streamers sur Twitch à l'époque, 2013, 2014, 2005, euh, 2015, pardon. Donc déjà, lui, il faut que ça aille, il a commencé sur Ownet TV, hein, l'ancêtre de Twitch, sur du League of Legends, des trucs comme ça. Et il était très connu, et ça, c'est un classique de certains streamers, pour euh, ses réactions et un petit peu sa rage, tu vois, façon un peu Tyler One, ou euh, même façon Sardoche, euh, FR, j'ai envie de te dire. Donc, euh, le frérot, pour te dire, il détenait le record du pic de viewers sur Twitch en 2013, avec un pic à 143 000 viewers. Alors, 143 000 viewers, à l'heure actuelle, c'est quoi C'est le lancement de la Track Mania Cup En 2013, c'était quand même quelque chose de big, surtout pour un... en plus à l'international, tu vois. Donc le gars, il faisait ses streams, il faisait des vidéos, d'accord Et même si, tu vois, il disait, ouais, j'ai envie d'un peu de changer mon image, etc. Nanana. Oui, la rage, ça me va pas toujours, tatatata. Ta, ta, ta. Bref, tout ça pour dire que même si, tu vois, il était dans ses côtés, ça parlait de lui en positif, en négatif, bah c'était grosso modo le numéro un de la plateforme. Et en tant que numéro un, il a également essuyé tous les côtés négatifs que commençait à subir à l'époque la plateforme. Tout ce que les haters font quand les mecs ne t'aiment pas Et que t'as du succès Ça appelle la police Ça coupe ta connexion internet Ça livre toutes tes infos sur les réseaux pas ouf. Sauf que les années passent et les gens commencent à se lasser un petit peu de Phantom Lord. C'est bien durlé, mais bon, au bout d'un moment, on passe aussi un petit peu à autre chose. Sauf que du coup, notre ami, vu que sa carrière commence à un petit peu s'essouffler, il essaye de trouver un autre truc pour la relancer. Tu vois, ça fait des années qu'il stream à ce moment, en 2014. Et en 2014, commence une méta sur Twitch qui euh, sera la méta des case opening sur CSGO. Donc là, par contre, case opening sur CSGO, je pense que ça parle à beaucoup de monde. C'est ce que même des links des terracides l'ont fait sur YouTube. Donc, c'est le fait d'ouvrir euh, des caisses sur CSGO pour obtenir des skins. Et certes, certains skins sur CS:GO sont beaucoup plus rares que d'autres et valent euh, super cher. ça va de milliers à dizaines de milliers d'euros comme par exemple pour la WAP Dragon Lore, qui, elle vaut super cher surtout si elle si, si elle est en factory new, c'est-à-dire quasi neuve, intouchée ou alors des skins de couteau et compagnie. Bref, c'était la mode les case opening, c'était d'ailleurs pas que sur CS:GO, que c'était la mode, après ça a été la mode sur FIFA, même sur Call of Duty et sur plein de jeux. Les gens adorent ce côté un petit peu hasard, un petit peu oh là, il va avoir d'agri, pas d'agri, d'agri, pas d'agri, ça ils aiment bien. Sauf que notre ami Phantom Lord, il commence à faire ça, d'accord Comme beaucoup de monde à l'époque. Sauf que le case opening... Ça coûte cher, d'accord? Au bout d'un moment, c'est rush. Oh, euh, tu, tu mets des sous, tu mets des sous, tu mets des sous, c'est cher. En plus, à ce moment-là, notre gars Phantom Lord, vu qu'il voulait se relancer, il faisait tout pour faire le buzz, d'accord? En live sur Twitch, il avait léché le cul de son chien. Il faisait des blagues, il se mettait en scène avec sa meuf de manière super malsaine. Il était là à faire le mec quand il dropait une arme et tout. Bref, le gars était dans l'extrême. Il était là, ah, je veux relancer, je relance, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Sauf que comme je l'ai dit, ça coûte cher. Et au bout d'un moment, notre gars, qu'est-ce qu'il se décide? de faire, il se décide de lancer son propre site. Sur CSGo Shuffle, le principe est super simple, c'est une sorte de roulette où tu peux rentrer, parier certains de tes skins avec d'autres joueurs, ce qui crée un pot, la roue tourne, et du coup derrière c'est redistribué entre les joueurs, et tu peux du coup repartir avec beaucoup d'argent alors que tu as parié d'argent. Et quand je parle d'argent, je parle d'argent de skins. D'accord? Parce que ces skins, comme je vous l'avais dit, sont revendables. Et faut savoir que ces sites, à l'époque, ils popaient comme des champignons. Ils étaient vraiment putain de populaires. Et au final, ils ont tous fermé. D'accord? Parce qu'il y a eu des sortes de class action aux Etats-Unis. C'était dans une sorte de zone grise. Mais pour la plupart, ils ont été estimés comme illégaux. Donc, ils ont fermé. Mais beaucoup de gens avaient créé ce genre de site. Dont notre ami Phantom Lord, qui avait lui-même créé CSGO Shuffle. Et le gars, il streamait, en fait, ces euh, games de CSGO Shuffle. On va appeler ça des games. Du coup, c'est parti de CS Go Shuffle. sauf que lui, vu que c'était lui qui avait créé le site, vous, vous doutez bien, ça se passait d'une certaine manière. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait payé un développeur du nom de Joris, en payant ce développeur pour faire le site, il payait également ce développeur pour plus ou moins l'avantagé, ok? Donc, ce qui fait qu'il était sur Skype avec le gars tout en étant en stream, et à chaque fois avant de lancer une roulette, il lui donnait, enfin, il lui demandait d'estimer ses pourcentages de gagnants. Et s'il avait des hautes chances, alors il y allait, et des fois il gagnait, et donc il provoquait des réactions de fou. S'il avait, euh, bah, du coup, peu de chance bah, il se disait, bah, non, vas-y, sur ce coup-là, ça vaut pas le coup, nana, et il relançait euh, le délire. Et donc, du coup, bah, c'était complètement rigged. Faut même savoir que CS Go Shuffle, son site à lui, euh, faisait des chiffres d'affaires estimés entre 30 à 150 000 dollars par jour. Et le truc, euh, en plus, c'est quoi? C'est que du coup, il streamait sur CSGO Shuffle, bien entendu, sans préciser que c'était son site. À un moment, euh, le poteau rose est découvert. Le poteau rose est découvert par un hacker euh, qui avait hacké le compte Skype du coup du Joris en question et avait récupéré les logs des conversations. Et Il avait découvert du coup que Phantom Lord bah, parlait avec lui sur Skype et lui disait Alors du coup, mes chances là, c'est quoi les pourcentages le Joris se disait ah bah là, t'as plus de chances là, t'as plus de chance, là, vas-y, là, vas-y, vas pas. Euh, le poteau rose a duré quelques semaines, quelques mois et au bout d'un moment, bah comme je l'ai dit, le hacker a découvert le truc et aller voir Phantom Lord lui a dit Coucou, je vais tout dénoncer. Et il a envoyé ça à un des plus gros journalistes hispans. Il me semble que c'est Jacob Wolf, ou Richard Lewis, Richard Lewis, pardon, qui a du coup, euh, mis en avant le scam. Faut savoir qu'à l'époque, c'était pas le seul créateur de contenu qui avait créé un site comme ça. Il y avait un, également un site qui s'appelait CS CSGoloto, qui avait été lancé par Syndicate et Pretty Martin, d'accord? Eux, je sais pas s'ils streamaient sur leur propre site ou si c'était rigged. Je crois que peut-être ils streamaient leur propre site, mais c'était pas rigged, du coup. On toujours quand même un petit peu le doute, mais en tout cas, Phantom Lord, ça l'était. Donc, quand le poteau rose est découvert, qu'est-ce que Phantom Lord y fait? Il disparaît. Tout simplement. Genre, il disparaît totalement. On n'a plus de nouvelles. Il stream plus, tout ça, machin. Et les gens commençaient à aller sur son, sur sa chaîne Twitch pour essayer de, de discuter dans le chat en mode, ouais, où est-ce qu'il est? -ce qu est ouais, qu'est-ce que tu penses de l'affaire? Et tout ça. Et ils ont remarqué un truc. Ils ont remarqué que toutes les 30 minutes, à peu près, il y avait un sub. Toutes les 30 minutes, il y avait un sub automatique des gens qui avaient zéro viewer, zéro abonnement, zéro rien, en fait. Tu vois, des, des tout nouveaux comptes qui se mettent toutes les 30 minutes. Un nouveau compte qui se met toutes les 30 minutes alors que la chaîne est hors live. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin c'est ce qu'on appelle des bots voilà donc là ça en était trop les bots twitch a vraiment pas apprécié résultat Phantom lord s'est fait bannir du site quelques nouvelles de lui arrivent quelques semaines mois plus tard quand sur snap on le voit en train de balancer des billets dans une piscine tant de dire c'est pas super intéressant à un moment il revient sur twitter en postant un tweet at one truth oui bon autant de dire qu'il se fait pisser à la gueule notre ami parce qu'en fait des milliers de personnes ont investi sur son site des milliers de personnes ont perdu euh, du coup sur son site. Il y a même des tonnes de gens qui ont perdu quand ils étaient dans des pots avec lui alors que les pots étaient avantagés en sa faveur. Donc il a vraiment fait du mal et fait perdre beaucoup d'argent à, à, à des abonnés ou à des simples viewers, euh, ou de simples gens euh, qui étaient pas forcément ses viewers mais qui pariaient leur skin quoi. Il sortira une vidéo My Statement qui veut dire mon témoignage. Il fera l'exploit en réalité de la vidéo de discuter de tout sauf vraiment de l'affaire d'accord. Il dira que oh je suis triste ma vie d'avant était tellement bien c'était mieux quand je t'ai pas banni nana j'aimerais la retrouver. Il essayera de stream sur YouTube Gaming, ça sera un bide. À chaque fois, il se prendra full commentaire négatif, full insulte, tout ça. Internet n'oublie pas. Tout ce qu'il va essayer, ça floppera, d'accord Il a essayé d'ouvrir des coffres Clash Royale, faire la charité, des giveaways, du Fortnite, du LoL, de la crypto. Bref, rien ne marche. Et son dernier coup d'éclat, ça aura été d'essayer de porter plainte contre Twitch. Donc, il va porter plainte contre Twitch en disant qu'ils ont rompu leur contrat avec lui sur des spéculations et hypothèses non vérifiables. Et il leur demandera même 35 millions deux dollars, donc autant dire que c'est pas grand chose hein, De dédommagement pour avoir banni sa chaîne Etc, et, euh, et ça marchera pas D'accord, du coup il ne chopera pas autant d'argent Je sais même plus s'il si avait gagné le procès Et oui, il a bel et bien gagné ce procès Je me suis permis de checker, mais c'est un procès Où il a réussi à choper 20 000 dollars Et pas 35 millions Et en gros Twitch a sorti une sorte de petit Communiqué de presse où ils expliquent que Le fait d'avoir perdu ce procès tenait plus à des procédures du coup qu'un réel fond C'est à dire que les raisons du ban étaient bonnes les explications, les témoins Et c'est ce qui leur a fait un petit peu perdre le procès Parce que, en réalité, Phantom Lord jouait sur ça dedans Donc euh, voilà, Phantom Lord est reparti avec 20 000 dollars Et s'est ré-évaporé dans la nature Bon, bah 20 000 dollars, ça reste toujours ça J'ai envie de te dire Mais autant te dire que lui, c'était pas la moitié d'un enculé hein. On peut se dire la réalité Cette histoire aurait pu tenir une vidéo entière, mine de rien Mais autant te dire que Phantom Lord, si vous connaissiez pas l'histoire Ça a dû vous boucher un petit peu un coin Et si vous la connaissiez, la réécouter un peu Ça fait toujours plaisir On termine avec Reddit, notre bon vieux forum internet où beaucoup de dingueries sont racontées, beaucoup de témoignages sont intéressants. Et là, on part sur l'histoire Is Elizabeth Home, une histoire qui aurait fait déménager plus d'un, je suppose. Donc, cette histoire a été postée sur un subreddit nommé RBI. Et en fait, ce subreddit, il est magnifique. C'est des posts où des gens font appel à la communauté pour pouvoir réfléchir et enquêter sur certaines choses ou événements bizarres qui arrivent dans leur vie. En fait, tu vas là-bas, tu postes ton truc, tu racontes les détails, etc. de manière anonyme. Et des gens te donnent leur avis, t'aident à enquêter, te disent, ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça C'est super pratique en réalité, je trouve. Ça peut vraiment être plutôt pas mal si t'as vraiment besoin de l'avis de gens sans te faire juger. On va l'appeler User. Du coup, ça veut dire utilisateur, on va l'appeler User. Notre ami User, il explique que depuis un an, il y a des gens qui sonnent à sa porte et qui posent constamment la même question Is Elizabeth home Est-ce que Elizabeth est à la maison Sauf que, bon, lui, il s'appelle pas Elizabeth et euh, cette question qui devient récurrente de la part de personnes différentes, bah forcément au bout d'un moment, ça l'inquiète. Il commence à donner des détails et il explique que ces gens qui viennent poser la question, ils ont tous plus ou moins la même typologie, c'est des hommes blancs, un peu moins de la vingtaine, donc des jeunes, et ils sont tous habillés un peu euh, tu vois, en jeunes, c'est-à-dire en, en Urbanware. Jaron, il a écrit Urbanware, je répète, Urbanware. Les mecs de Camino TV, voilà. Ah, bonjour. Donc comme c'est devenu de plus en plus récurrent, notre ami user, il commence à noter les dates de passage des gens, et il remarque un truc, c'est que très souvent, les gens passent à peu près tous les 4 mois. Donc c'est récurrent, mais pas trop non plus, c'est pas toutes les semaines, mais c'est toutes les mois, il y a un mec qui vient qui lise Elizabeth Home. Donc les deux derniers passages, c'était le 27 juin, puis le 27 octobre. Et là, il se dit, bah du coup, le prochain, d'après mes calculs, c'est le 27 février. Sauf que cette fois-là, c'est pas le 27 février, un des mecs arrive le 1er février, du coup, surprise, avec euh, quasi trois semaines d'avance, donc un jeune homme vient toquer à sa porte, le mec a euh, bonnet rouge, pantalon cargo et compagnie, c'est vraiment Camino TV. <rire> donc le mec sonne plusieurs fois à la porte, du coup, il reste comme ça devant la porte pendant 5 minutes, à envoyer des SMS sur son téléphone, tout ça machin, user ouvre pas, tu vois, juste il observe la scène, ensuite le mec retourne à sa voiture, ok, puis il revient. Et en fait, ça donne l'impression en mode. Euh, il vérifie. Genre en mode il envoie des SMS, Est-ce que c'est bien là Puis ensuite, il retourne, à, tu vois, à la maison. Et en fait, euh, il insiste. Donc il ressonne, ressonne. Puis au bout d'un euh, quelques minutes, il finit par partir. Et en plus, ce jour-là, vu que notre ami User était seul chez lui, il a pas osé ouvrir. Donc c'est-à-dire que les premières fois où les mecs demandaient is Elizabeth home, bah il disait non. Et voilà, ça partait. Il posait pas de questions. Et à partir du moment où ça a commencé à lui poser, euh, à l'inquiéter, et donc du coup il aurait aimé parler avec ces gens. Mais pourquoi vous venez demander à Elisabeth, c'est qui qui vous indique mon adresse, c'est quoi le délire Bah cette fois il a pas osé ouvrir. Donc euh, pas de chance, il peut même pas poser la question à ces gens-là de qu'est-ce que c'est en réalité. Pourquoi est-ce que vous venez demander ça Est-ce qu'il y a des coordonnées euh, Qui vous envoie ici Donc notre ami user explique sa théorie. Il pense qu'il y a une certaine Elisabeth qui rencontre des hommes sur les réseaux, euh, sur des applications, sur des sites euh, divers et variés, et qu'elle envoie cette adresse aux hommes qui se déplacent pour venir la voir. Comme c'était un prank. Mais du coup, plusieurs questions se posent, c'est pourquoi est-ce qu'ils viennent à peu près tous les 4 mois, du coup, tu vois, même s'il y en a un qui est venu un petit peu plus tôt. Puis ensuite, pourquoi faire ça Pourquoi donner l'adresse de ce mec en particulier C'est peut-être du hasard, mais bon, le hasard... Euh pas ouf. Et puis si Elisabeth au bout d'un moment elle donne autant de faux plans du coup à plein de mecs différents, elle aurait peut-être été signalée sur ces sites là, peut-être eu son profil banni ou pas, bref on sait pas, mais ça reste des questions du coup qui sont en suspens. Donc de là nos inspecteurs Reddit euh, s'attellent à la tâche et commencent à sortir plusieurs théories du coup, donc ça fait un peu la magie de l'histoire Is Elizabeth Home pour essayer de trouver la solution et essayer de se dire qu'est-ce qui se passe. Et autant vous dire euh, là on est toujours au stade de théorie c'est-à-dire que notre gars il a toujours pas réellement de réponse mais je vais vous exposer ces théories et vous dans les commentaires vous dites quelle est la vôtre ou alors quelle peut-être théorie vous parle le plus théorie numéro 1 je pense que certains y ont pensé il s'agit de cambrioleurs donc des mecs qui viennent pour essayer de checker est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison qui un homme une femme est-ce qu'il y a des animaux un chien un chat un chameau j'en sais rien tout ce que tu veux tu vois et donc du coup quand quelqu'un ouvre bah demander est-ce qu'il y a Elisabeth tu vois ça crée une sorte de situation un peu confuse ou en mode le propriétaire douteur il dit, ah, ben non il ben y a pas d'Elisabeth ici en fait tu vois donc tranquille sauf que c'est une théorie qui tient pas trop je trouve parce que bon attendre plusieurs mois pour des cambrioleurs, c'est naze, hein. t'es cambrioleur, ça veut dire que t'es dans la hesse, focus une maison en particulier et attendre tous les X mois pour aller poser la question. Bon, ça pue un peu du cul du coup, donc pour moi c'est une théorie qui tient pas trop, mais c'était une des théories qui était avancée. Théorie numéro 2, et elle, elle m'a fait rire, il s'agirait d'un huissier de justice. <rire> En fait, la théorie de l'huissier de justice, elle me fait parce que quand je l'ai lu, je te disais, qu'est-ce que tu racontes, frère Alors, en fait, c'est la théorie d'un huissier de justice parce que en fait, en réalité, il y aurait une certaine Elisabeth qui serait suivie par des huissiers de justice. Et en fait, aux états unis quand les huissiers de justice ont besoin de te faire signer des papiers, de te choper un petit peu, eh ben, ils viennent très souvent de manière un petit peu non-menaçante, habillés euh, casuaux, urbanware, <rire> histoire que tu te doutes de rien, que tu ouvres la porte et qu'au bout d'un moment, ha <rire> ha mec, je suis là pour te saisir t'es bien, tu vois, parce que apparemment là-bas quand t'as des impayés, des trucs comme ça, que ça vient sonner chez toi, les gens se doutent et ça devient un enfer d'essayer de te déloger, bon, ça c'est une des théories un peu cheloues mais vas-y elle m'a fait rire théorie numéro 3 Elisabeth était une escort girl ou une prostituée qui vivait aussi et des anciens clients reviennent régulièrement pour savoir si elle est toujours là, ça explique pas le fait que ça vienne à peu près tous les 4 mois du coup, mais c'était une théorie bon, why not, plausible je te dirais théorie numéro 4, il y a vraiment une Elisabeth qui habite pas loin et en fait Google Maps indique systématiquement cette maison au lieu de la sienne. C'est déjà arrivé même moi, tu rentres une adresse et en fait ça rentre une adresse genre juste à côté ou la rue d'à côté ou 100 mètres à côté tout ça machin. Sauf que bon au bout d'un moment la Elisabeth, elle envoie son adresse à des gens, elle commence à remarquer que les gens vont pas au bon endroit donc du coup peut-être qu'elle aurait corrigé ça ou qu'elle l'aurait dit donc ça pourrait être une théorie d'accord d'une Elisabeth, voilà il y a une mauvaise adresse et du coup ses, ses potes à elle font systématiquement l'erreur dans le GPS. Et théorie numéro 5 du coup et elle c'est la théorie la plus votée sur le thread c'est à dire c'est les gens ils pensent vraiment que c'est ça pour eux Elisabeth ce serait un nom de code ce serait un nom de code pour la drogue donc en réalité la théorie c'est que avant que notre ami user emménage dans cette maison quelqu'un vivait dans cette même maison et c'était un dealer et le dealer savait que lorsque quelqu'un venait à la porte et demandait pour Elisabeth bah il allait chercher la drogue et il allait la donner et l'intervalle de date au fait que les mecs viennent tous les quatre mois bah ce serait une coïncidence du coup le mec qui avance cette même théorie il explique que euh, lui-même, dans son appartement, c'était un ancien revendeur qui l'avait tenu euh, il y a quelques années avant et que du coup, toutes les X temps, il y avait des gens qui se présentaient au hasard pour demander la même personne et que ces gens-là, c'était tous des craquettes et que les voisins d'à côté, au bout d'un moment, ils lui ont dit « Bon, écoute, euh, l'ancien résident de ton appart, là ?» Autant dire qu'il avait les poches assez remplies, quoi. Et même si notre gars user, il explique que quand il a emménagé dans cette maison, ça faisait quelques temps qu'elle était inhabitée, bah le gars lui a répondu « Ouais, certes, mais quand les mecs sont un petit peu en manque, ou ça comme ça, tu sais c'est un peu des ils vont sonner un peu à l'adresse de tous les dealers de la ville, même des anciennes. »« Et vous ?» Quelle est votre théorie? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la théorie que vous êtes peut-être le plus convaincu? Ou alors, si vous avez une théorie annexe, bah vous avez les commentaires. Pourquoi est-ce que tous les X mois, il y a des jeunes garçons qui viennent sonner pour demander est-ce qu'il y a Elisabeth à la maison? Moi, j'avoue que la cinquième, elle me convainc plutôt pas mal. Je pense que la troisième également serait pas mal. Peut-être que Elisabeth était une ancienne escort girl, prostituée, qui vivait ici. Et pareil, d'anciens clients viennent, mais ils viennent, pareil, la date, le fait que ce soit tous les 4 mois, c'était en réalité un hasard. Ou alors, ça peut tout à fait être. Non, en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a réellement un truc qui mène ces gens, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Ouais, la 3 ou la 5 me semble le plus plausible. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Trois histoires. Une sympathique avec Mayur Fartad. La 2 avec Phantom Lord, le petit bâtard. La 3 suffisamment chelou pour te faire dresser les poils. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires vous sont réservés. Pour ma part, je pars en vacances au Portugal. Au moment où sort cette vidéo, je suis à la plage. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous